Une délégation de militants du Irak bientôt accueillie au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est une première. Au cours de la semaine prochaine, une délégation de militants du Irak sera accueillie au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dont le siège est situé à Genève en Suisse. Il s'agit d'une délégation composée de cinq militants et activistes très engagés en faveur du Irak, est impliquée dans l'organisation des marches ou rassemblements de la diaspora algérienne à Paris, ainsi que dans les autres grandes villes françaises, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Cette délégation sera conduite, selon les informations que nous avons pu recueillir, par l'ancien journaliste et activiste Hakim Taibi. La délégation algérienne sera accueillie hauts responsable du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, HCDH, pour parler de la situation actuellement dramatique et déplorable des libertés publiques, civiles et des droits civiques en Algérie. Une situation chaotique qui s'explique par la répression massive menée par les autorités algériennes à l'encontre des militants du Irak et des membres de l'opposition algérienne de plus en plus bâillonnée et pourchassée par les services de sécurité. Au cours de cette rencontre, les membres de la délégation algérienne vont tenter de persuader les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, d'adopter des sanctions concrètes à l'encontre du pouvoir algérien qui multiplie les dérapages et les atteintes caractérisées, aux droits humains les plus élémentaires. Soulignons enfin que cette rencontre intervient à la suite d'un long rapport accablant remis au début du mois de juin dernier au HCDH, par des ONG, et des collectifs de militants algériens établis en France, très engagés en faveur du Irak et du changement démocratique. Dans ce long rapport, ces défenseurs de la cause du Irak ont listé les violations, successives des libertés publiques et civiles par le pouvoir algérien. La répression n'épargne plus personne, les arrestations et les jugements arbitraires touchent aussi bien les journalistes et les intellectuels que les militants pacifiques, les blogueurs, y compris les mineurs et les handicapés. La liste des atteintes aux droits fondamentaux est longue, et il est impossible d'établir une liste exhaustive de toutes ces violations. Nous nous contentons d'en relater ici les cas les plus graves constatés depuis le mois de janvier 2021, peut-on ainsi lire dans ce rapport qui a convaincu, visiblement, les responsables du HCDH de passer à l'action pour évaluer sérieusement l'inquiétante situation politique qui prévaut en ce moment en... Abonnez-vous à notre chaîne.